En t'épulsion à plus de 120 degrés avec le coude tendu, en position couchée. Tu tends. Bon, essaye de rester. Je ne peux pas le laisser aller à fond, parce que sinon ça, ça lui fait mal. Essaye de tendre, reste en l'air, reste en l'air. Voilà. Essaye de rester là, sans revenir. Bien en l'air, sans aller trop bas non plus. Voilà. Essaye de rester tendu. Voilà le grand pectoral. Et la, la synergie d'extension avec une inhibition relative relâche-toi. Comment il faut la travailler le plus vite possible, c'est-à-dire en étirement du grand pectoral, modéré. Ça passe pas trop mal. Vas-y, tant. Ça passe pas mal même. Pas mal du tout. Essaye de rester là, ici, en l'air, sans appuyer sur mes doigts ici. Sans aller trop en arrière qui te ferait, qu ferait trop mal. Sans aller trop en avant qui te ferait tomber. Essaye de rester bien en l'air, là, ici fatigue, parce que tu es obligé de le faire en apnée. Quand tu veux, tu recommences. C'est un travail de patience. Hein. Voilà, tant bien, et toi, il aurait tendance à revenir en abduction. Voilà, Essaye de ne pas appuyer sur ma main, hein, ici. Voilà. Très bien. Il est resté à 8, l'équilibre, quelques secondes. Hein? Essaye de refaire. Ah, quand, tu, quand tu es prêt, hein. Voilà. Pour l'item antépulsion à plus de 120 degrés avec le coup de tendu, quelle cotation choisir pour la séquence vidéo précédente Nous allons voir comme il a progressé au bout de 13 jours. C'était progrès là. Ouais, il ce que tu à faire aujourd'hui voilà. Voilà. Très bien. Dans ton coude, c'est bien. Reviens un peu devant. Essaye de revenir un peu devant. Voilà. Et maintenant repart et tu redescends doucement. Tu remets le bras le long du corps. Allez, en passant par l'épaule. Doucement, doucement. Freine la chute contrôle, descends le coude et tends ton coude sur le côté tends-le bien, c'est bien tu reviens, une deuxième fois tu refais pareil, même chose doucement, fais doucement, beaucoup de douceur avec toi-même voilà Tends bien le coude. Un peu plus sur le côté. Très bien. Et tu repars. Tu remets la main à l'épaule. Tu redescends. En freinant la chute. Doucement. Plie bien ton coude. Voilà. Freine la chute. Voilà. Freine bien la chute. Oui. Et tu mets le bras sur le côté. Mets-le derrière le dos. Vas-y voir. Très bien. Reviens. Voilà. Abduction coude tendu. Il arrive à le faire. Viens le long du corps. Et tu repars. Le plus loin possible. Donc là il arrive à faire abduction coude tendu. En décubitus. Essaye de tourner la paume de la main vers le bas vers le haut et vers le bas, dans l'autre sens voilà, comme ça, vas-y, tourne là, sans revenir <rire> comme ça voilà, reviens en l'air le plus haut que tu peux encore un petit peu plus haut si tu peux voilà tourne dans un sens et dans l'autre voilà si tu peux c'est bien, plie ton coude ici plie ton coude voilà, retends-le sur le côté Très très bien, replie encore, porte-le à l'épaule du côté opposé, voilà, et tu reviens sur le sol doucement, doucement, doucement. beaucoup de douceur avec toi-même, c'est ce qui te manque un petit peu. Sur le un peu plus haut, essaye de monter un peu plus en haut. voilà, encore un tout petit peu plus haut si tu peux, très bien, encore un tout petit peu plus haut, il utilise une espèce de synergie de flexion modifiée pour faire ce, ce mouvement là. Très bien. Et euh, tu reviens le long du corps doucement. Très bien. Tu passes à l'épaule du côté opposé. Oui. Ici. Voilà. Tu essaies de la monter en l'air, au zénith. Allez, en te mettant sur le côté, oui. comme, tu, comme tu le fais. Allez. Oui, je pas. Ah oui Eh oui Vas-y, si tu peux. Ah, en te mettant sur le côté. Tu viens de le faire. Ah ouais, mais c'est vieux. Eh ben, vas-y, essaye. Eh oui. Voilà, t'arrives. Attention, attention, reste bien dans l'air. Voilà, t'essayes de le redescendre doucement. Doucement sur le... Voilà, par le côté. Très bien, doucement. Essaye de poser. Très doucement, c'est la première fois que tu nous fais ça. Vas-y. Le bras le long du corps maintenant. Non, non, non, c'était bien. Repose. Doucement. Oh là là là là. Ça c'est catastrophique. Recommence. Allons-y. À l'épaule opposée. Remonte. Allez. Vas-y. En l'air. Essaye de le poser par terre. Allez, pose-le. Et de le glisser le long du corps. Ah, en gardant ta jambe. Le coude, très bien, tu le refais, voilà, vas-y, doucement, beaucoup de douceur, Tends bien ton coude, et doucement tu le poses, le plus haut possible tu le poses, voilà, et tu reviens, doucement, doucement, doucement, en glissant, le posant, laisse le poser sur le sol, doucement, doucement, voilà, très très bien, dans l'autre sens tu arriverais à le faire, essaye voir, eh oui, essaye, essaye, essaye. On ne sait jamais. Essaye, essaye encore. Essaye. Allez, allez. Encore. Oui. Oui. Allez. Vas-y. Oui. En te mettant un peu sur le côté, peut-être tu vas y arriver. Ah, non, pas sur celui-là de côté. Et voilà, sur l'autre côté. Quand tu. Ah, pas trop, pas trop. Non, non, non, non. Là, là ça va pas. Essaye de, te, de le monter un peu plus haut. Allez, essaye encore. Allez. Ah, oh, plus rien, plus rien, plus rien. C'est encore trop tôt. Attends. Allez. On s'est entraîné une fois ou deux et on va voir ce que ça donne maintenant. Allez. Très, très bien. Oui. Allez. Oui. Oui, très bien. Doucement, tu freines et tu le refais encore une fois. Très bien. Très, très, très bien. Vas-y, bien le long, du, vers la face, vers la face. Voilà. Très bien. Très, très bien. Eh bien, quelle cotation pour l'antépulsion à plus de 120 degrés avec le coude tendu en position couchée au cours de cette nouvelle séquence vidéo